Paul Virilio, vous êtes à la fois urbaniste, qui est votre premier métier, si j'ose dire, sociologue, philosophe. Vos recherches, votre travail excèdent, pour ne pas dire agacent, les disciplines. Ce qui est peut-être d'ailleurs particulièrement précieux pour aborder un phénomène comme le sport, qui est un phénomène multiforme. Que pensez-vous, ce sera ma première question, que de l'évolution du sport depuis la manière dont, dont l'Antiquité le concevait euh, oui. euh, à savoir le sport comme accomplissement de soi, oui. euh, vers le sport comme dépassement de soi, avec oui. cette idée de performance, oui. et avec par conséquent la vitesse euh, qui, qui, qui importe et qui Tout arrive à comme élément premier. Je pense d'abord que le sport a toujours été la propagande du progrès. Je rappelle que la question du progrès est une question centrale, mais la question de sa propagande est rarement éclairée. Et le sport, à mon avis, est à l'origine gréco-latine de cette propagande. Euh, la performance sur l'homodrome, le stade ou le cirque, euh, va se développer à travers des mutations qui vont être des mutations de la performance, mais aussi des mutations du corps. Dans un premier temps, pour aller vite, euh, on a bien sûr le, le cavalier, le mythe du centaure. C'est-à-dire qu'on assiste à un dédoublement de la corporéité de l'athlète. Je ne sépare pas le coureur de marathon et le cavalier, le chevalier, qui va être si important dans l'histoire. Donc, il y a un double corporel qui ne cesse de se développer et qui développe la vitesse. Le chevalier, dans un premier temps, le cavalier. Et puis ensuite, bien sûr, le voilier, qui est une machine de vitesse extraordinaire. Euh, et puis ensuite, bien sûr, avec les révolutions euh, de l'art du moteur, euh, c'est bien sûr le, le vélodrome, après l'hippodrome, le vélodrome, l'autodrome, l'aérodrome, et aujourd'hui le vidéodrome. C'est-à-dire que quelque part, le dédoublement de la corporéité euh, d'un athlète physiquement incarné va euh, aboutir au dédoublement de la personnalité. L'individu ne sera plus que son image instantanément retransmise dans le monde entier pour la performance euh, de l'émotion des foules. À mon avis, on vit en ce moment euh, ce, ce, ce drame de la, euh, du vidéodrome. On le voit d'ailleurs très récemment avec euh, les performances au football et avec la télésurveillance. Euh, si on continue comme ça, l'arbitrage, ça sera celui du ballon. C'est le ballon qui va parler. Ça ne sera plus euh, le corps qui va parler, mais le ballon qui va parler à l'écran, qui va donner à voir la main, euh, par exemple, dans Thierry Henry. Donc il y a quelque chose qui se joue là, euh, dans la propagande du progrès, c'est que la vitesse est le support de la perte du vif au profit du vite, le, le vif, le vivant. Euh, J'ai souvent dit la vitesse, c'est le pouvoir. Mais le pouvoir, c'est d'abord le pouvoir de la vie. Or, euh, on est en train d'assister au pouvoir de la vitesse pure, à travers les ondes électromagnétiques de, du vidéodrome, ou à travers, euh, bien sûr, la télévision et la retransmission. Donc, euh, je crois, pour conclure sur cette première question, que... Euh, la, la vitesse aurait été à l'origine de la dromocratie, c'est-à-dire des classes de vitesse. De même qu'il y a des classes de richesse, avec la bourgeoisie, la chevalerie, la féodalité, etc., il y a des classes de vitesse. Et c'est dans le stade, dans l'homodrome, comme je l'appelle, et dans le cirque euh, que cette euh, situation va se développer. Alors, quand vous parlez du ballon qui pourrait être, être l'arbitre, oui. euh, ça fait penser à une remarque que vous faites par ailleurs, quand vous avez parlé des, des drones pendant la première guerre du Golfe. Tout à fait. Euh, ces drones qui ont obtenu la, la reddition de soldats, des soldats qui se sont rendus à la machine. Tout à fait. Euh, D'abord, on voit l'importance de la vidéosurveillance qui devient un être animé. Hein, je rappelle qu'il y a un, un livre de Junger qui s'appelle « Les abeilles de verre ». Et quelque part, aujourd'hui, le, le drone est devenu une sorte d'ange électronique. Et c'est vrai que j'avais été frappé pendant cette guerre du Golfe, la Première Guerre, que des hommes se rendent à une machine qui est rien d'autre qu'une caméra volante et qui ne se rendent plus à un adversaire humain. Euh, il y avait là une sorte de soumission robotique euh, de l'individu que l'on retrouve en ce moment dans l'arbitrage vidéo. Euh, L'arbitre est mort d'une certaine façon, ce n'est pas Thierry Henry qui est mort, c'est l'arbitrage humain. Et ça remet en cause, bien sûr, le politique. Euh, le politique n'est pas seulement le politique des instruments, mais euh, le politique des, des hommes et des sentiments. D'autant plus que les drones dont vous parlez, aujourd'hui, ils sont présents dans les stades, comme dans les manifestations. – Totalement. – Donc il y a une présence Totalement. vidéocratique. – Totalement. Le, le, le, le, le regard, la, la téléobjectivité du regard à distance euh, remplace la proximité du stade, la proximité de, euh, du cirque. Sur ce plan-là, euh, j'ai toujours trouvé que le stade était ce qu'on appelle un, un véhicule statique. C'est-à-dire une machine pour observer, une machine de vision. Et les tribunes, etc., euh, constituaient le, le lieu de la performance. Or, aujourd'hui, on se déplace bien sûr euh, de l'inertie euh, du stade et de ses gradins à l'inertie de l'instant réel de la transmission de l'événement sportif. Soit de la main qu'on va donner en, en replay, euh, soit de, du but qu'on va redonner pour voir la performance du tir, euh, etc., etc. Il y a quelque chose qui se joue là, à mon avis, qui mène à, d'une certaine façon, demain tous les sports seront des handisports. Et je ne plaisante pas. Déjà, le sport mène au sport de l'extrême. Mais l'extrême, c'est que demain tous les sports seront des handisports. C'est-à-dire que le handicap ne sera plus simplement celui physique d'un individu, qui perd ses jambes, comme Oscar Pistorius, euh, mais celui de, de toute la machinerie autour. Autour du vidéodrome. Autour de l'écran. L'écran remplace la piste. C'est la piste aux étoiles.